Pour remplacer la boxe française, on a pris la boxe japonaise, c'est très commode et plus connu, ça s'appelle le Giguzu. Faut voir ça une petite hortense, elle te met en position de défense. Et me dit tu voudrais me faire tomber, mais c'est ta gueule qui va traquer suis là comme ça s'appelle Et je reçois de belle un coup de pied Le jour Nos jours passant devant la chambre Sans pouvoir discuter nos membres Mais il faisait tellement de potins ça pour de les et balle et de crin d'un député député s'emballe Et dit à un autre dans la salle Votre politique, moi voyez-vous, ça me fait l'effet du bain Jujutsu, jujutsu, là comme ça s'appelle. Puis qui m'interpelle, je l'empoignais Jujutsu. Trouvant chez des nobles respectables, après un dîner confortable, j'expliquais en gesticulant Jujutsu a une belle enfant. Voilà soudain dans mes entrailles, je sens comme le bruit d'une bataille. C'est les perles du Japon qui se battent avec les poissons. Yuzu, yuzu, yuzu, comme ça s'appelle. Craignez rien, ma ça de devient du yuzu. Le mari de ma voisine qui veille la nuit dans son usine Avec sa femme pendant ce temps-là, je vais veiller pour qu'elle ne s'embête pas Comme c'est la boxe sa préférence Pendant que j'en donnais une séance Marie rend tes petits ce que tu fais Moi je lui réponds en japonais J'y suis dessus, j'y suis dessus, ça ah, comme ça s'appelle Voir à la chandelle, je lui apprends le j'y suis -tu.